À Lyon, à Saint-Fond et à Dessines, 16 plaques commémoratives ont été apposées sur les murs des écoles, des collèges, des lycées. Ces plaques rappellent les noms de 63 enfants juifs déportés durant la Seconde Guerre mondiale vers les camps de concentration nazis. Durant les cérémonies, lors de la pose de ces plaques, les élèves rassemblés dans les cours d'école ont rendu hommage à ces jeunes victimes. Jusqu'ici, leur unique trace était leur de la liste des déportés de les archives allemandes par Serge C'est à partir de cette liste que les membres du CDDEJ, Centre de Documentation sur la Déportation des Enfants Juifs, ont pu reconstituer les parcours des enfants déportés. Alors moi, d'abord, j'ai commencé à travailler dans l'association quand elle avait déjà beaucoup avancé. Je me suis investie il y a à peu près deux ans et j'ai commencé par faire le travail de base, c'est-à-dire mes premières recherches dans un lycée, le lycée d'Orario à Lyon. On a cherché dans des archives comparables à ce que nous voyons ici, dans des registres, dans des fiches d'entrée et de sortie d'élèves. Première étape du travail, les registres permettent de récupérer quelques informations nom, prénom, adresse. Donc, nous, nous avons organisé des petits groupes de recherche. Et on s'est réparti la, la tâche par euh, arrondissement, par quartier. Euh, étant dans l'enseignement, à cette époque, euh, par commodité, j'ai choisi mon quartier. J'étais déjà en place dans une école ancienne, donc j'avais les archives à portée de la main. J'étais en activité, donc j'ai fait les recherches entre midi et deux. Je sortais vite de ma classe pour aller dans une école voisine. Non, non. Ces gestes répétés ont permis de rassembler pour la première fois à Lyon des documents originaux et inédits. C'est un travail par contre qui a été entrepris depuis déjà de nombreuses années sur Paris et qui est en cours d'achèvement puisque pratiquement eh bien tout, toutes les écoles de, de, de Paris, des euh, différents arrondissements de Paris ont été déjà prospectées. À Lyon, c'est avec les familles, les anciens amis des enfants déportés, les survivants, que ce travail de recherche a été complété. La connaissance de notre travail a fait que certaines personnes nous ont pris contact avec nous en nous disant oh « ben moi j'étais ancien élève avec tel tel enfant, j'ai par chance gardé une photo de classe, euh, euh, telle autre famille nous disait que moi j'ai des lettres qui ont été écrites, ou euh, les anciens cardés de notes, ou euh, cartes d'identité, etc. » Et tout ça bien sûr complémentait le travail et les documents qu'on a pu trouver. Ouais. Alors ça n'a pas du tout été euh, en effet notre, euh, notre volonté au départ de penser aux commémorations, mais véritablement de, de, de rassembler euh, des documents très concrets, très locaux, sur l'histoire individuelle d'enfants. On voulait, on voulait vraiment les sortir de la liste des documents euh, d'archives allemandes qui ont été retrouvés par Serge Klarsfeld et qu'il a listé systématiquement, ce qui a été vraiment la base de notre travail. Mais on voulait véritablement les sortir de cet anonymat et de leur re retrouver une histoire des parents, une famille, euh, des, des résultats scolaires éventuellement et une photo quand ça a été possible. Pour les bénévoles du centre de documentation, l'ensemble de ces informations doit être accessible pour les élèves d'aujourd'hui. L'objectif, c'est d'abord que, que ces, ces, ces histoires d'enfants, que, que la Shoah en général, ce ne soit pas uniquement euh, l'histoire euh, avec sa grande vache, comme dit cherche Pérec, ce ne soit pas uniquement ça, mais qu'ils se rendent compte que ce sont des enfants, des individus, qui auraient pu être leurs camarades, que eux auraient pu être assis à côté d'eux, que ça personnalise un petit peu... ce. Cette, enfin cette histoire et qu'ils qu voient que ces petits-enfants qui ont été déportés uniquement parce qu'ils étaient juifs, euh, ça aurait pu être leur, leur camarade et qu'ils s'investissent un petit peu donc se, dans cette, cette période. Parce que les documents retrouvés sont très personnels, ils enrichissent notre connaissance de l'histoire. Une démarche expliquée par Philippe Videlier, historien, qui a suivi l'avancée des recherches. Justement, tout euh, l'intérêt de cette enquête, c'est à la fois d'amener des connaissances, bien sûr, sur euh, euh, la déportation à Lyon, sur euh, les, euh, les enfants déportés, mais c'est aussi autre chose, c'est-à-dire de ramener l'histoire sur un plan euh, extrêmement concret, qu'elle n'a pas habituellement. C'est-à-dire que ça euh, permet à ceux qui auront accès à ces documents, de voir comment les choses se sont passées avec des gens, avec des vrais gens, comme on dit par exemple aujourd'hui. C'est une expression euh, euh, qui est beaucoup utilisée. Ben oui, là, c'était des vrais gens. Ceux qui ont été déportés, les jeunes, les enfants, les gamins qui ont été déportés, c'était des vrais gens. Et vous pouvez savoir que c'était des vrais gens, que ce n'est pas une ligne dans un manuel scolaire. Dans l'histoire, ce n'est pas simplement une part de récit, c'est-à-dire de raconter des choses telles qu'elles se sont passées. Ça peut être aussi autre chose, ça n'est pas, pas toujours. Ça peut être aussi de rendre une forme de justice aux gens en restituant des choses qui leur ont été enlevées. Et là, en l'occurrence, c'est leur vie qui leur a été enlevée.